Le problème avec les photos Instagram c'est que tu la publies et le lendemain on l'a oublié. Dites moi si jamais il y a des marques que vous aimeriez que je teste. Salut en direct de mon lit. Ce matin j'ai un vêtement à récupérer. A croire que dans tous les vlogs je récupère un vêtement alors que non c'est juste une coïncidence. C'est un vêtement dont je parlerai dans une future vidéo. Du coup, il faut que j'aille le chercher en boutique sur Paris. Et donc voilà, euh, je vais me changer et on va y aller. Et voilà, petite tenue du jour. Euh, j'ai remarqué que dans le précédent vlog, j'ai oublié de vous décrire la tenue, du coup je vais faire pour celle-là. Euh, un saut à capuche tranquille que j'ai depuis euh, plus de 10 ans, il était un peu grand il y a 10 ans et maintenant il est un peu petit. Euh, un jean blanc femme, super bien, super confortable, que je mets euh, vraiment beaucoup et euh, voilà, super cool. Et des chaussettes blanches, vous avez vu, euh, parce que j'ai envie de mettre des chaussettes blanches, tout simplement début mai et il fait euh, super moche, regardez ça Là on est arrivé, je suis sorti du métro. Alors c'est le vêtement du tout premier partenariat que je fais. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'en ai souvent parlé sur la chaîne. Il euh, y en a peut-être qui devineront du coup. Ça me tenait à cœur de faire un partenariat avec elle euh, depuis le début de la chaîne. Et ben bah, maintenant euh, c'est chose faite. Du coup euh, je me pose la vite fait pour euh, vous parler. Donc euh, ce sera un test produit, une review en fait euh, bah, du vêtement que je suis venu chercher. C'est sympa les tests produits. Euh, ça permet de bien voir le vêtement de voir un peu ses caractéristiques, euh, d'avoir aussi un avis, l'avis de quelqu'un sur le produit. Si on n'a pas l'occasion d'aller essayer en boutique ou de le toucher et tout, euh, c'est pas mal. Après voilà, je compte pas faire non plus énormément de tests de produits, c'est vraiment de temps en temps, C'est pas vraiment l'objet de la chaîne. Mais voilà, si j'en fais, ce sera avec euh, soit des marques que j'aime un peu déjà ou euh, des produits qui m'intriguent vraiment. Et sinon au pire, dites-moi si jamais il y a des marques que vous aimeriez que je teste ou même des produits en particulier, dites-le moi et je verrai si.. Et je verrai si je pourrais le faire. Bonjour. Merci. Donc j'ai rendez-vous à 11 h pour un C'est ça. Salut, ça va Salut, ça va Ouais. Euh. C'était quoi déjà Et voilà, produit récupéré. Je tiens le sac de côté pour pas que vous voyez la marque. Si vous voulez voir vraiment beaucoup de tests produits. Il y a la chaîne de mon pote, collègue youtubeur Ivan et qui est le baveux. Donc lui il fait vraiment beaucoup de tests, il fait vraiment beaucoup de partenariats Il faut savoir qu'il euh, a lancé sa chaîne à peu près en même temps que moi et il a fait son tout premier partenariat avec une plutôt bonne marque une bonne marque même euh, Il avait à peine plus de 100 abonnés Il avait quand même une petite audience mais euh, c'est pas quelque chose d'énorme non plus et du coup avec à peine plus de 100 abonnés il a pu faire un partenariat comme quoi c'est possible. Ensuite, il a enchaîné plein de partenariats avec plein de marques, des tests, il faisait vraiment des bonnes vidéos. Et au bout de 4 mois, je crois, d'existence de la chaîne, il avait quelque chose comme 1000 euros de vêtements. Et au bout de 7-8 mois d'existence de la chaîne, avec un peu plus de 1000 abonnés, donc voilà, il est monté. Il avait quelque chose comme environ 2500 euros de vêtements, voire plus, donc c'est vraiment pas mal. En fait, lui, il a tout simplement démarché les marques. Il leur a dit oui, voilà. Il a envoyé un message ou un mail et ils ont accepté donc souvent on se dit qu'il faut une grosse audience pour faire des partenariats alors que pas du tout en fait pas forcément on sait pas si jamais vous voulez faire des partenariats il y a des marques qui vous intéressent et tout demandez leur tout simplement quelle que soit l'audience que vous avez on n'en sait rien en fait on sait pas si vous refusez donc demandez tout simplement pour faire votre partenariat vous mettez pas d'obstacles qui tente rien n'a rien Voilà, on est en train de faire des photos, en mode euh, petit shooting. Euh, c'est pas mon truc de me faire prendre en photo de base mais, euh, mais bon ça m'est utile donc euh, je me force un peu. En fait une vidéo YouTube c'est super euh, long à produire. Il faut l'écrire, la tourner, la monter et la diffuser. Alors qu'une photo Instagram c'est euh, super rapide à faire en fait une photo et on la publie direct. Du coup, entre chaque vidéo YouTube, comme j'en publie pas énormément, j'essaie de publier quelques photos Instagram entre. C'est pas des, des photos de ouf, il hein. n'y a pas une grosse valeur, il n'y a pas un gros fond. Je suis dessus avec peut-être une tenue et une connerie en description, c'est juste histoire de dire que je suis là et qu'il y a un petit contenu en plus. Quoi. Le problème avec les photos Instagram, c'est que tu la publies et le lendemain, on l'a oublié. Ça sert à rien de faire des photos avec euh, un gros fond et tout, avec une grosse description parce qu'on va vite oublier. Ça se perd vite dans le feed, la galerie, il n'y a pas de moteur de recherche. Alors que sur YouTube, bah, ça se prête mieux pour faire un contenu un peu plus, un peu plus poussé. Après, je suis quand même très content d'avoir des photos. Hein. Ça me permet bah, déjà d'avoir un stock de photos euh, pour illustrer des vidéos ou euh, des articles, des futurs articles. Et euh, même, ça, ça me fait un beau souvenir. Ça me permet d'immortaliser une pièce ou même une tenue complète. C'est cool. Ouais, dans 5 minutes, dans deux, une minute. Du coup voilà en fait j'utilise YouTube pour sortir des vidéos au contenu un peu poussé, un peu travaillé et comme j'en sors pas énormément je compense en publiant quelques photos Instagram par ci par là et des stories quasi quotidiennes aussi et donc voilà vous savez tout de, de ce que je publie et pourquoi De ouf, je m'attendais pas à ce que <rire> yo euh, de retour à la maison donc euh, voilà après cette petite escapade sur paris. Du coup, voilà, je termine la vidéo ici. Euh, merci de l'avoir euh, suivi, de m'avoir suivi et d'avoir écouté euh, ce que j'avais à vous dire. Donc euh, voilà, au programme pour moi maintenant, euh, travail et, et un peu de repos aussi. Donc euh, voilà. Je vous dis, euh, portez-vous bien et à bientôt pour le prochain vlog. Salut C'est ça qu'il est défoncé. Par contre, euh, l'intérieur ne l'est pas. Donc euh, c'est cool. Ah, ça promet. Hein. Petit indice, enfin indice, petite indication, euh, la vidéo sur le test produit sortira le 21 juin, si tout se passe bien, voilà. Donc euh, à bientôt et, bah, bientôt et au moins au 21 juin.